Je ne sais plus, je suis un peu perplexe. Question orale. leader de l'opposition de la Majesté, Président, ma question pour le Premier ministre. Malgré le langage vague de la loi sur le changement climatique et malgré ces mots, nous savons la vérité que le gouvernement veut cacher J'ai toujours les mêmes attentes. Thank you. Merci. Euh, Président, euh, le Global Mail a reçu des documents euh, du cabinet en quoi le gouvernement veut interdire le gaz naturel. Les documents disent que le gouvernement continue d'opter une ligne dure sur le gaz naturel, en coulisses. Et euh, ces documents euh, disent au ministre de l'énergie d'éliminer progressivement euh, le gaz naturel. Alors les libéraux disent une chose, chose, mais en privé ils disent quelque chose de différent. Ils font quelque chose de différent. Et le premier ministre dit euh, « bon, nous n'allons pas éliminer le gaz naturel » et pourtant en coulisses elle dit à son ministre euh, « faites-le ». Est-ce que la Premier ministre veut dire la vérité et l'élimination du gaz naturel Premier ministre, encore une fois, permettez-moi de dire aux députés d'en face que notre projet a été révélé, c'est public, nous nous attaquons à ce problème du changement climatique parce que nous savons tous que c'est la plus grande menace pour l'humanité. Si nous, en tant que euh, espèce, c'est l'espèce humaine, ne répond pas à ce problème de changement climatique à travers le monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous ne sommes pas, euh, en euh, nous n'allons pas euh, réaliser notre responsabilité vis-à-vis des -vis jeunes et des je générations futures. Il est très important que nous fassions tout notre possible. Nous le faisons en Ontario. Question supplémentaire. Monsieur le Président, pour revenir à la Première ministre, oui, le plan de réduction a été révélé dans le Globe and Mail, dans l'article euh, qui découle d'une fuite d'informations. Mais passons euh, de ce programme caché. Nous savons déjà que le plafonnement et l'échange, euh, qu'est-ce que ça va coûter pour l'Ontario Nous savons que ce plan imprudent veut dire que les entreprises vont devoir dépenser euh, 300 millions de dollars euh, qui sont envoyés en Californie et 3 milliards de dollars euh, en Californie d'ici euh, 2030. Cela prend de l'argent des poches euh, des gens à Oakville euh, pour les envoyer à Orange County. Euh, l'argent durement gagné va Aller à Malibu. C'est le problème avec euh, le, les subventions pour les entreprises à San Diego. Pourquoi est-ce que le Premier ministre insiste sur ce euh, plan euh, imprudent euh, euh, pour bénéficier à la Californie, mais pas à l'Ontario? Le leader de l'opposition ne pourrait pas. Euh, plus se tromper. Le fait est que nous nous allons participer à un marché. Vous savez, dans le temps, les conservateurs croyaient euh, au marché. Ils croyaient que la euh, l'évolution du marché euh, fonctionnait pour euh, l'avantage de la société. Alors nous sommes en marché avec les carottes fournies. Alors l'argent qui découle de ce, de ce marché euh, pour les systèmes va être réinvesti euh, dans les individus, dans les familles, dans les entreprises pour alimenter l'innovation, pour aider les gens à rénover leurs maisons, euh, pour acheter des voitures. Je rappelle au député de Renfrew que euh, il y a des règles. Cet, cet argent va être réinvesti pour les transports publics, pour faire le travail nécessaire pour réduire nos émissions, pour que nous puissions être de pair avec le reste du monde pour combattre le changement climatique. Et dernière question supplémentaire. Président encore une fois, pour le, le Premier ministre. Et le Premier ministre veut peut-être être le ministre du Développement économique pour la Californie, mais ce n'est pas son rôle en tant que Premier ministre de l'Ontario. En fait, dans le modèle de, de, de prix pour le carbone, euh, c'est ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Ça n'a servi à rien. Comment est-ce que le Premier ministre peut. Euh, euh, Accepter d'envoyer 300 millions de dollars en Californie d'ici 2020, 3 milliards d'ici 2030, dans quel monde est-ce qu'il est approprié de prendre l'argent des ressources précieuses de l'Ontario pour subventionner le développement économique en Californie? Le président. Nous habitons ce monde où euh, la science a démontré clairement, Président, que si nous n'agissons pas, euh, si nous n'avons pas de plan pour le changement climatique, nous aurions dû nous changer nos pratiques il y a 30 ans déjà. Et maintenant, il faut faire euh, maintenant. Alors nous essayons de rattraper le reste du monde. Et euh, vous savez que le député en face euh, parlent d'autres instances. des autres instances où ils ont des émissions euh, qui ne baissent pas, et cela euh, veut dire qu'il euh, propose un programme qui ne marcherait pas en Ontario, qui coûterait plus cher, qui ne réduirait pas la pollution. C'est pas un plan pour réduire ou pour faire face au changement climatique. Moi, j'ai dit que nous allons réinvestir euh, l'argent du plafonnement échange pour euh, aider les Ontariens à combattre le changement climatique. <applaudissements> Merci. Nouvelle question. Leader de l'opposition. Président, ma question pour le Premier ministre, et puisque je ne peux pas obtenir une réponse, pourquoi le gouvernement veut envoyer 3 milliards d encore de dollars en Californie Parlons des soins de santé. Je, je suis réuni avec des médecins très euh, inquiets simcoe Ils nous ont parlé des 800 000 personnes en Ontario qui n'ont pas de médecins de famille. Et je note que les libéraux, euh, euh, les visites dans les urgences sont augmentées de 30 Et puis tout d'un coup, euh, euh, il y a augmentation parce que le gouvernement n'offre en fait pas d'autres options euh, pour les soins, les médecins ont offert de trouver une solution, des options. Euh, la réponse a été une réduction de 815 millions de dollars en, en services médecins pour les soins de santé. Président, il n'est jamais trop tard de faire le, pour faire la bonne chose. Est-ce que la Premier ministre veut bien s'engager à arrêter les coupures pour les services médecins euh, merci, président. Nous regardons les faits. En 2003, les chiffres, euh, enfin le nombre, de... depuis 2003, il y a eu plus de, il y a eu plus de 5 600 médecins de plus en Ontario. En 90 des Ontariens ont accès à un médecin de famille. Et le fait est que les investissements que nous avons faits, euh, que nous continuons de faire. Euh, c'est pour améliorer les services, et ça marche, euh, c'est pour cela que euh, nous avons un milliard de dollars dans le budget de cette année, des dollars nouveaux pour investir dans les soins de santé. Nous allons continuer de faire des investissements, y compris 345 millions de dollars pour les hôpitaux, parce que nous savons qu'il y a de plus en plus de besoins euh, pour les soins de santé. Ça c'est un investissement qui est critique pour notre société et nous allons continuer de faire les investissements, d'augmenter le financement d'année en année pour les soins de santé. Question supplémentaire Président, pour revenir à la première ministre, un des médecins que j'ai rencontrés, c'était le docteur Monika qui est responsable de la clinique des soins urgents à Barry. Il voit 150 à 200 patients tous les jours. La clinique a économisé au système de santé 12 millions de dollars en empêchant ou en aidant les gens à ne pas aller dans les urgences d'hôpital. Et, et leur budget est coupé, coupé, coupé. Euh, le Dr. Wolmer calcule que les coupures euh, veulent dire qu'ils ont 5 000 dollars de moins par mois. Ce n'est pas durable pour... Euh, ce n'est pas quelque chose de durable. Euh, ils vont peut-être devoir fermer les portes euh, pour envoyer ces gens dans les hôpitaux, les services d'agence, ce qui va coûter plus cher. C'est pas la première clinique qui fermerait à cause des réductions budgétaires du gouvernement. Alors, est-ce que vous êtes prête à continuer ces réductions si toutes les cliniques, toutes ces cliniques vont devoir fermer. Président, euh, Premier ministre, ministre de la Santé et des Soins à long terme. Merci, Président. Nous euh, euh, estimons le travail fait par tous les professionnels de la Santé en première liste, de première ligne, y compris les plus de 30 000 médecins de cette province. J'ai visité Barry récemment avec le député local de Barry. Il ouais, est là-bas. Et euh, tous les deux... Euh, nous étions euh, euh, dans l'hôpital Royal Victoria, hôpital neuf, agrandi, mais nous étions là pour une raison. Nous étions là avec beaucoup des médecins euh, qui sont à Barry et euh, euh, qui travaillent à l'hôpital pour annoncer l'expansion du programme cardiaque et un programme de multimillions de dollars euh, qui va offrir un service qui. Euh, euh, se faisait attendre depuis longtemps. Et maintenant, les gens dans cette région vont pouvoir euh, obtenir des services euh, de soins cardiaques près de chez eux. supplémentaire Président, je ne sais pas quel est le rapport avec la question que j'ai posée, euh, c'est-à-dire recycler de vieilles annonces, euh, plutôt que de répondre à la question sur euh, les soins euh, urgents. Ces médecins, euh, Gèrent ces euh, cliniques seulement avec leurs frais de service. Au moment où ces frais sont coupés, il y a quatre médecins qui travaillent de 8 heures à, à 20 heures. Ils voient 150 à 200 patients par jour, presque 40 à 50, personnes, 50 000 personnes par année. Les coûts euh, par patient avant leurs frais, c'est 15 à 17 à dans un hôpital, ce serait 165 dollars. Et vous voulez les obliger à fermer les portes, vous voulez envoyer ces 40 000 patients vers les services d'urgence dans les hôpitaux, ça va coûter beaucoup plus cher, 12 millions de dollars. Et comme le docteur bon a dit, il y a des cliniques similaires partout dans la province qui ont du mal à garder les portes ouvertes. Il serait temps que le Premier ministre écoute. Est-ce qu'elle veut bien s'engager à éliminer ces réductions Merci, Président. Et je crois que s'ils voient 150 patients euh, par jour, euh, ils euh, ont sans doute de quoi euh, garder les portes ouvertes. Mais le fait est que euh, nous euh, voulons nous assurer qu'il y a une continuité de soins, euh, une approche intégrale pour les soins de santé, euh, un fournisseur de services médicaux qui serait là euh, pour qu'ils puissent les voir. Euh, dans les 24 à 48 heures, le fait est que plus de 3 millions d'Ontariens ont accès à des équipes familles pour des soins holistiques, souvent avec un médecin, un praticien infirmière pratique ou thérapeute, une suite de fournisseurs de soins de santé qui vont leur garantir des services de santé de qualité. Nous avons fait cela tous les ans pour augmenter les services, augmenter les budgets. L'année dernière, 1,2 de 5 euh, d'augmentation, à peu près 150 millions de dollars. Nous allons euh, continuer cette année. Question à la chef du Ma question est pour la Première ministre. C'est tout simplement inacceptable qu'en 2016, il y a des gens en Ontario qui ne peuvent pas avoir accès à de l'eau propre. Pendant plus de 50 ans, les gens de Gracie Narrows, ont des problèmes d'empoisonnement de, au mercure. 50 ans et la semaine dernière, certains des jeunes qui en souffrent les effets sont venus ici à Queen's Park pour se battre pour leur collectivité. Hier, le gouvernement euh, s'est mis d'accord pour d'autres rencontres. Les gens de Gracie Narrows n'ont pas besoin d'une autre rencontre. Ils veulent de l'eau propre. Quand est-ce que la Première ministre va commencer à euh, nettoyer le mercure dans la rivière Webegun à Gracie Narrows? La première ministre, laissez-moi premièrement clarifier pour la chef du troisième parti que pendant toutes ces années, en tant que gouvernement, nous avons travaillé avec Santé Canada, nous avons travaillé avec la collectivité, il y a une surveillance constante du mercure dans l'eau, mais également euh, le poisson et toute la chaîne alimentaire. Nous sommes bien conscient que c'est un grand défi, que c'est un problème euh, auquel on doit s'attaquer, mais il n'y a pas eu de données scientifiques qui, ont, qui nous ont indiqué la façon de bien euh, s'occuper du mercure qui est dans le, les sédiments sans, euh, sans causer plus de problèmes. Nous, nous sommes engagés à agir à selon les recommandations du rapport pour voir s'il si, y a des moyens de faire des études pour continuer le travail qui a commencé à être la chef du troisième parti complémentaire. Hier, le ministre de l'Environnement a dit qu'il y avait une surveillance constante du poisson et de l'eau. Mais le rapport des scientifiques dit que nous n'avons aucune mesures récentes des concentrations de mercure ou de la qualité de l'eau de la rivière Ouébogoun ou des lacs. Donc, soit le ministère garde ce rapport secret ou il ne teste pas les niveaux de mercure dans l'eau. Est-ce que le gouvernement surveille et mesure les niveaux de mercure dans l'eau? Oui ou non? La première ministre. De ce que je comprends, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, pendant plusieurs années, y ont travaillé, ont surveillé les niveaux de mercure, et le ministre de l'Environnement va en parler spécifiquement. Quand j'ai visité Gracie Narrows, quand j'étais ministre des Affaires autochtones, j'ai rencontré les gens là-bas. Il y avait de l'information disponible sur le niveau de mercure dans l'eau et dans le poisson. Le fait est que, même si vous regardez le rapport qui a été qui est sorti récemment, il n'y avait pas de solution facile. La chef du troisième parti peut faire tout ce qu'elle veut pour simplifier les choses, pour rendre ce problème politique et essayer de l'utiliser pour créer une division entre les gens de la collectivité et le gouvernement. Mais nous allons continuer de travailler avec eux pour trouver une solution qui ne rendra pas le problème pire, mais va le résoudre. Complémentaire final. J'ai visité Grassy Narrows, et le chef et les gens de la collectivité m'ont dit qu'ils veulent de l'eau propre. En se basant sur les meilleures données scientifiques, les scientifiques ont dit qu'il pourrait y avoir de nouvelles sources de contamination au mercure, en ce moment, dans la rivière Ouébougoune. Ça fait plus d'une décennie qu'on le demande au gouvernement. Et ça fait plus de dix ans que les gens... Sont malades à cause de l'empoisonnement au mercure. Et la situation empire. Plus tôt cette année, la Première ministre a dit que le gouvernement devrait être. devrait avoir honte si les gens ne peuvent pas boire de l'eau propre. Eh bien, le gouvernement a eu plus de dix ans pour faire quelque chose et ils ne l'ont pas fait. C'est une honte. Quand est-ce que les gens de Gracie Narrows et des gens des Premières Nations partout dans cette province vont avoir accès à de l'eau qui, qui est propre à la consommation et du poisson qui est également propre à la consommation. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, la Première ministre. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je crois que nous devons euh, prendre un peu de recul ici. Le mercure a plusieurs sources. Il y a également une source atmosphérique partout en Ontario. Comme plusieurs des députés d'en face le savent, dans plusieurs parties de l'Ontario, on ne peut pas manger certains poissons à cause des niveaux de mercure. Le mercure aujourd'hui vient de l'atmosphère. Quand on, euh, on construit un barrage, cela crée du mercure et des, ce mercure peut venir de plusieurs sources, donc nous avons été d'accord pour créer une étude sur le terrain qui coûtera environ 600 000 pour trouver d'où vient ce mercure. Ce n'est pas seulement une question de nettoyer, c'est plus compliqué que cela. Nouvelle question, la chef du troisième parti, à la première ministre. Je n'ai jamais été si dégoûtée d'une réponse. 13 ans. Pourquoi est-ce que cette surveillance n'a pas été faite pendant les 13 dernières années? Il y a des sources industrielles de mercure également, et c'est le problème dans la rivière Wobagoon. Partout en Ontario, les infirmières perdent leur emploi et les gens sont, reçoivent leurs soins dans les corridors des hôpitaux. Nos hôpitaux ont besoin de plus de 3 milliards de dollars en entretien critique. C'est un système de soins de santé en crise. Ma question pour la Première ministre est, quand va-t-elle arrêter de renier les faits et commencer à s'assurer que les hôpitaux ont le financement dont ils ont besoin pour bien prendre soin des patients de cette province? La Première ministre. Comme je l'ai dit, nous nous sommes engagés à avoir un système de santé qui s'occupe des patients en premier, qui peut répondre aux besoins des patients, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Donc, dans le budget, il y a 270 millions de dollars additionnels pour les soins de santé euh, à domicile et dans la collectivité. Et quand je parle d'un système en transition, c'est le genre de changement qui est nécessaire. Les gens ont besoin de soins non pas à l'hôpital, mais également à l'extérieur de l'hôpital. C'est pourquoi il y a ce financement aussi, 75 millions de dollars pour les soins palliatifs. Mais nous continuons à investir dans les services plus traditionnels. 345 000 millions de dollars de plus pour les hôpitaux parce que nous reconnaissons que c'est nécessaire. Même chose pour les centres de santé communautaires, 85 millions. Complémentaire, les données du gouvernement démontrent que de SickKids de Toronto à London Health Sciences, à South St. Mary, à Thunder Bay, les hôpitaux partout euh, un taux d'occupation trop dangereux. Et la Première ministre parle de l'importance de la santé mentale. Eh bien, le nombre de lits en santé mentale en Ontario sont, euh, ne sont pas suffisants. Les données démontrent que les hôpitaux ont besoin de réparations, 3 milliards de dollars pour des réparations urgentes. Le financement basé dans les hôpitaux est gelé depuis euh, quatre ans et cette année, l'augmentation était moins que l'inflation et la croissance de la population. Cela démontre un système en crise. La première ministre doit arrêter de renier les faits et doit s'assurer que quand les gens vont à l'hôpital, ils puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Ma question est donc, pourquoi ne veut-elle pas reconnaître ce fait? Comme je l'ai dit, nous continuons à investir de l'argent dans les soins de santé dans les domaines où nous savons qu'il y a des augmentations nécessaires, incluant 12 milliards de dollars pendant les dix prochaines années pour reconstruire les hôpitaux. 35 projets majeurs sont en cours ou en planification en ce moment. Nous continuons d'augmenter le nombre de médecins et d'infirmières et nous continuons à travailler avec le système, avec les hôpitaux, avec les collectivités, les soins dans la collectivité, pour effectuer cette transition qui est nécessaire pour répondre aux besoins des gens dans les collectivités. Ce sont des familles qui ont besoin de soutien pour leurs êtres chers à la maison. Ça veut également dire des familles qui ont besoin de soins palliatifs nous répondons à ces besoins et en même temps, nous augmentons le financement pour les hôpitaux, le nombre de praticiens, parce que nous savons que c'est nécessaire. Merci, complémentaire final. Les hôpitaux ont besoin d'un niveau approprié de financement opérationnel. Et pendant des années, ils ne l'ont pas reçu. Je crois en un système de soins de santé universel. En tant que néo-démocrate, cela fait partie de mon ADN. Et ça ne devrait pas être important de savoir où vous habitez, combien d'argent vous gagnez, d'où vous venez. Non, tous les Ontariens méritent avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas ce qui se passe sous ce gouvernement libéral. On ferme les lits d'hôpitaux, les infirmières et d'autres travailleurs de première ligne perdent leur emploi. Les hôpitaux ont un taux d'occupation trop élevé et ils sont en train de tomber en ruine. C'est un système en crise et c'est l'héritage laissé par ce gouvernement libéral après tant d'années au pouvoir. Quand est-ce que cette, gouvernement va, cette première ministre va arrêter d'ignorer la crise et commencer à réparer le système de soins de santé que, euh, dont ont besoin les Ontariens? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je suis euh, tout à fait prêt à dire et à admettre que plus de travail reste à faire. C'est un processus qui n'arrête jamais. Il faut s'assurer de continuer à donner les meilleurs soins de qualité. Mais j'espérais que la chef du troisième parti soit prête à admettre qu'elle est erronée lorsqu'elle dit que 1 400 infirmières dans les hôpitaux ont perdu leur emploi l'an dernier. Ce n'est pas vrai. Ce le chiffre qui nous vient du Collège des infirmières est de 3 000 emplois de plus l'an dernier. Et l'Institut Fraser, euh, que j'aime bien citer, a dit dans son rapport de 2015 sur euh, le les temps d'attente, ils ont dit que l'Ontario a le deuxième temps d'attente le plus bas au Canada. Nous sommes également le deuxième pour la valeur pour l'argent. Nous avons le meilleur accès aux services au pays. Il y a plusieurs exemples indépendants. Elle n'a pas besoin de m'écouter. Il y a tant de rapports indépendants qui démontrent de façon, euh, qui démontre sans équivoque que nous sommes les meilleurs ou un des meilleurs au pays. Le Conference Board du Canada l'an dernier a dit que nous sommes évalués comme les septièmes meilleurs au monde entier, meilleurs que le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni. Nouvelle question, député de Leeds-Granville. Pour la première ministre, ce gouvernement a une histoire honteuse pour d'effacer de, euh, les documents publics. Il y a deux personnes au gouvernement qui font face à, à des enquêtes pour détruire, avoir détruit des documents. Même chose, une enquête de la PPO sur des contrats d'électricité annulés. Et à chaque fois, la première ministre dit dit que les choses ont changé. Mais quand la vérificatrice générale demande d'examiner les disques durs pour Toronto 2015, ils ont disparu. Est-ce que la Première ministre va finalement montrer qu'elle croit en un processus transparent en demandant au commissaire à la vie privée et à l'information de faire une enquête sur Toronto 2015? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. J'aimerais commencer par remercier le député d'en face pour sa question. Et j'aimerais également dire que j'apprécie l'effort de la vérificatrice générale pour ce rapport. Sur la première page du rapport, la vérificatrice générale dit Les Ontariens peuvent être fiers que les Jeux de 2015 n'ont pas connu de problèmes majeurs. Il y a plusieurs infrastructures qui sont encore disponibles pour le public et le Canada a eu son compte de médailles le plus important pour ces jeux panaméricains et parapanaméricains. La vérificatrice générale a dit que la valeur décrite dans le rapport a été atteinte. Elle continue et dit ces jeux ont bien opéré et l'organisation Différentes organisations ont dit qu'ils ont connu du succès. Nous avons offert des Jeux transparents, les plus transparents jamais faits, et nous l'avons fait selon le budget. Complémentaire. Pour retourner à la Première ministre, voici ce que nous savons. Il y a eu des coûts additionnels de 342 millions de dollars pour les Jeux, et cela démontre encore une fois que le gouvernement ne peut pas gérer les fonds publics. Et malgré cela, il y a eu des bonus qui ont été offerts. Et on a détruit des disques durs avant même que la vérificatrice générale voit ce qui s'y trouve. C'est une preuve, encore, qu'ils ne s'intéressent pas à la transparence. Ils ne peuvent pas gérer les finances. Ils ne peuvent, on ne peut pas leur faire confiance. Et maintenant, Saad Rafi, qui a été 342 millions au-delà du budget, et maintenant en charge de, les, de la re, sécurité de retraite en Ontario. Alors, je vous demanderai, Madame la Première ministre, est-ce que vous allez mettre dehors Sadrafi avant qu'il y ait d'autres documents qui sont, euh, qui sont effacés et avant que le ROPO devienne le prochain scandale du gouvernement? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. J'aimerais encore une fois remercier le député pour sa question. Ces Jeux ont été les plus transparents jamais organisés. Il y a eu cinq réunions techniques. Et Toronto 2015 nous ont assuré qu'ils ont suivi toutes les demandes d'Archive Ontario. Et la vérificatrice générale a confirmé cela en disant que de Toronto 2015 a suivi les procédures qui ont été euh, données par Archive Ontario. Et hier, la vérificatrice générale a dit qu'elle n'avait aucune indication qu'il n'y ait euh, rien eu de fait qui n'était pas euh, correct. Elle a eu accès aux ordinateurs partagés qui ont été utilisés. Le député de Leeds-Granville vous êtes averti. Je n'ai pas besoin de cela non plus. Veuillez terminer en une phrase. La vérificatrice générale a eu un accès complet au système d'ordinateurs partagés où toute l'information, incluant les courriels, ont été euh, archivées le député de hamilton Stony Creek, à la première ministre. Si les dépenses additionnelles pour les Jeux n'étaient pas assez, la vérificatrice générale a demandé 12 disques durs, mais n'a eu que trois de ces disques durs. Le reste a, a été effacé, incluant celui du PDG. Elle n'a pas pu recevoir tous les documents dont elle avait besoin. Mais on a dit que tous les documents ont été... Euh, mis sur un serveur. Alors pourquoi n'a-t-elle pas eu accès à ces documents? Le gouvernement libéral ne reçoit pas le bénéfice du doute ici concernant le fait d'effacer des documents sur un disque dur. Après une, une enquête criminelle de la PPO, notre première ministre a dit que les libéraux avaient appris leur leçon. Apparemment, ils sont revenus à leurs mauvaises habitudes. Alors, à la première ministre. Est-ce que ces documents du gouvernement ont été détruits ou est-ce que les euh, employés de Toronto 2015 les ont gardés, mais ont empêché la vérificatrice générale d'y avoir accès? Le ministre de la d Culture, du Tourisme et des Sports. Merci pour la question. J'aimerais euh, réitérer ce que la vérificatrice générale a dit hier. Elle n'a eu aucune indication qu'il y ait eu quelque chose qui n'a pas bien été fait dans le processus elle a eu un accès complet La vérificatrice générale a eu a reçu 300 boîtes d'informations sur papier de l'information que Toronto 2015 a euh, Téléchargé sur le nuage et nous avions mille ordinateurs aujourd'hui avec cette information. On a donné cette information, on l'a mis sur le nuage et la vérificatrice générale y a accès. Merci. Le député de s'il vous plaît. Question. Nouvelle question. Le la députée de Cambridge. Mes excuses. Question complémentaire au député. Je pense que cette, ce, ce, ce nuage a du gris. Plutôt qu'avoir des bonus, on a avoir fait a eu des bonus de complétion au salaire annuel. 25 est dépendant que euh, Théo 2015 a répondu à son budget d'exploitation. Mais en septembre 2014, la province a dû débloquer 74 millions de dollars parce qu'il ne pouvait pas rester dans son budget d'exploitation. Le président du conseil d'administration de Théo 2015, l'ancien premier ministre libéral David Peterson, le savait. On a changer les prévisions afin que les cadres puissent recevoir ces bonus. Et le gouvernement aurait pu faire, euh, mettre une clause dans l'entente, mais il n'a rien fait. C'est un scandale. Comment est-ce que la première ministre peut justifier ce gaspillage de l'argent public Merci. Hier, la vérificatrice a parlé des investissements additionnels faits après le budget de la candidature. On a été transparent qu'il y avait ces investissements additionnels. La vérificatrice générale a mentionné que le budget de la sécurité a augmenté depuis 2009. On vous a dit dans les séances de renseignement technique aux députés de l'opposition la vérificatrice générale a mentionné 75, 14 millions étaient alloués en deux au ATO 2015. On l'a dit dans les séances techniques. On a dit que les budgets les jeux auraient 2,4 milliards de dollars en 2009 et on a respecté le budget. Il y a eu cinq séances techniques et des changements au budget ont été dévoilés pendant ces séances techniques depuis 2009. Merci. Alors, s'il vous plaît. Mes excuses aux députés de hamilton -Sony Creek d'avoir manqué une nouvelle question de la députée de Cambridge. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Son ministère, euh, euh, comme bien d'autres, a un rôle très important contre le changement climatique. Et avec le plan d'action contre le changement climatique, on a décrit comment l'Ontario va accélérer l'adoption de technologies à faible carbone afin que les familles puissent avoir payer moins pour l'électricité et être plus écono-énergétiques. Par le plan, on va investir dans des projets qui réduisent les gaz à effet de serre, qui créent de bons emplois dans la technologie propre et la construction. Le secteur du bâtiment est un bon investissement pour faire des changements à l'efficacité énergétique de nos foyers. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi on doit cibler la construction dans notre lutte contre le changement climatique Le ministre des Affaires municipales et du logement, logement. c'est peut-être ma dernière question ici en Chambre, Monsieur le Président. Avant de répondre à la question, j'ai quelque chose d'important à dire. Depuis des années, la période des questions a servi comme euh, un camouflage de la civilité et de la nature de cet endroit. Si vous voulez des preuves de la décence, on a juste regardé mon porte parole de Windsor Tecomps et l'honorable député d'Oxford. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, pour une dernière fois, je sais que nos collègues remercient le ministre de sa réponse et de, du leadership qu'il a démontré en tant que ministre des Affaires municipales et du Logement, avec son travail, avec l'amour, la société des municipalités et tous les autres ministères qu'il a bien menés. Merci encore une fois de nous tous, Monsieur le ministre. Merci, le ministre. Monsieur le Président, ça a été bien amusant, excellent, et je veux remercier la Première ministre de sa confiance et tous les députés de la Chambre du fait qu'ils ont partagé et qu'ils ont euh, lancé les défis. Mais quant à la question, 19% du, du gaz à effet de serre, on a un bon plan. Et on va équiper les Ontariens avec plus d'outils pour contrer à cela. Et il a des mesures incitatives pour résoudre ce problème. Et il faut le faire ensemble. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Nouvelle question. Le député de Lanark Frontline, Lennox Addington. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Le citoyen d'Ottawa a dit que l'Ontario a des niveaux élevés, des cas retirés qui sont énormes. Plus de 9000 causes criminelles ont été rejetées, donnant que 44% de toutes les causes avant le... Procès. La ministre parle de l'accès à la justice, mais en fait, ce qu'elle fait, fait une moquerie de cet accès à la justice. Alors, nous savons qu'il prend en moyenne 125 jours et jusqu'à 10 comparutions devant les tribunaux avant que ces chefs d'accusation soient retirés ou rejetés. Pourquoi est-ce que, est que la ministre peut expliquer pourquoi la, le procureur de la couronne laisse tomber 50% après que les résidents ontariens restent en prison pendant 125 jours et plus? Monsieur le Président, en Ontario, on veut avoir un, pro, un système de libération conditionnelle et c'est une priorité clé pour notre gouvernement. On reconnaît qu'il y a un enjeu et c'est pourquoi nous travaillons avec le ministère de la Sécurité et communautaire des Services Correctionnels. On travaille avec les procureurs de la Couronne et avec les juges et tout le monde est à la table pour revoir la situation et pour améliorer la situation. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens soient en prison, les gens qui ne devraient pas y être. On sait qu'on a la capacité et on a des défis. Il faut résoudre. C'est pourquoi tout le monde est à la table. On a déjà donné et commencé des projets pilotes et on va continuer. Merci. Question complémentaire. Pour que ça soit clair à la procureure générale. Parce que la moitié des procès euh, des causes criminelles euh, sont retirés ou rejetés avant le procès. C'est un signe clair que cela ne fonctionne pas. Les tribunaux sont engorgés et les centres de détention sont surpeuplés. On ajoute des coups et de l'angoisse aux accusés et à tous les gens. C'est une manque de coordination entre le procureur général, la procureure générale, nos tribunaux et ce gouvernement. On gaspille des ressources et les gens n'ont pas leur liberté civile. Moi, je veux savoir, Monsieur le Président, c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la procureure générale? Est-ce que c'est le ministère de la Sécurité communautaire ou des services correctionnels ou les deux? Et qui va réparer ce problème? La procureure. Nous, nous tous, on va travailler ensemble pour réparer le problème. Et le travail a déjà commencé. Et comme j'ai dit, on a des projets de pilotes parce qu'il faut travailler avec euh, euh, la... Euh, le judiciaire. Et nous, de notre côté, on ne dit pas aux magistrats ce qu'il faut faire. On travaille ensemble. C'est pourquoi la table ronde des justices, il y a tous ces gens-là. Et on travaille ensemble. On a des groupes qui travaillent ensemble. Des projets pilotes, par exemple, à Ottawa. On a un procureur de la couronne qui donne des conseils à la police. Alors, interruption du président. Vous parlez à la Présidente, vous savez que je me suis levé, si vous le faisiez. Je demande au député de Kitchenwaterloo et le député de Lanark, alors, et, la ministre, et le ministre des Affaires autochtones, s'il vous plaît. Vous compléter. À Ottawa, on a deux projets pilotes. Et Un, c'est qu'un procureur de la Couronne travaille avec la police pour assurer que seulement des causes qui vont en prison vont en prison. Et seulement... Et seulement les causes qui doivent aller en, en procès, et ça a donné beaucoup de succès et de bons résultats. Merci. Nouvelle question, la députée de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse à la première ministre. Les députés de l'opposition se sont levés jour après jour en demandant à la première ministre de ne pas laisser tomber les enfants souffrant d'autisme. Les experts n'ont pas suggéré qu'il y ait un une âge limite pour les services d'autisme. Il y a des enfants qui sont retirés des listes d'attente. Les députés libéraux le savent, ils ont même appelé la police à des certaines reprises. Et ils ne disent pas aux parents... Hein? qui ont téléphoné au tribunal des droits de la personne, même s'ils ont lancé le cas. Ils ne peuvent pas les rencontrer pour discuter de la politique du, euh, du gouvernemental. Ça manque de respect, ils devraient poser des excuses. Est-ce que la première ministre va admettre qu'elle pose beaucoup de problèmes aux familles, aux enfants qui souffrent d'autisme, en imposant une limite d'âge pour la thérapie La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse Merci. Je veux remercier la députée de sa question. Elle sait que notre plan est c'est d'investir 333 millions de dollars nouveau pour réduire les listes d'attente et le temps de moitié et pour ajouter 16 000 nouvelles places et pour assurer que les enfants souffrant d'autisme et de la thérapie personnalisée qui répond à leurs besoins. Notre engagement et mon soutien, c'est que chaque famille reçoit, famille reçoit les renseignements qu'ils ont besoin d'avoir et ça se ça fait cas par cas. Je veux souligner pour ces enfants qui sont de la liste d'ICI. Il y a eu 545 réunions avec les familles et 995 familles qui ont participé avec le site web. Et on a quadruplé le soutien pour les camps d'été pour les enfants souffrant d'autisme. Question complémentaire, je vais revenir à la première ministre. Ces réunions ont... Réunions, on lieu avec des larmes, euh, les parents sont forcés de signer des documents qu'ils ne veulent pas signer. c'est pour la chambre va prendre son, sa pause d'été et le gouvernement dit que quelque chose s'en vient. Mais les familles, les parents sont vraiment dévastés et sont confus avec euh, les signaux mélangés, le manque de renseignements. Il y a beaucoup d'annonces de relations publiques mais on oublie les enfants souffrant d'autisme, ils sont à risque. L'autisme termine pas à 5 ans et l'ICI ne devrait pas terminer à l'âge de 5 ans. Euh, S'il vous plaît, Madame la Première Ministre, faites quelque chose et assurez-vous que les enfants vulnérables font quelque chose. Est-ce qu'on va, la Première Ministre va imposer l'âge limite de, pour la thérapie ICI? Merci. Réponse la Ministre. Cette députée a tort qu'on force les familles à signer des contrats. Je sais que ce n'est pas vrai parce que j'ai vérifié moi-même. Interruption du Président. La députée de Mountain Mountain, à l'ordre, s'il vous plaît. Minister. La ministre. Monsieur le Président, je sais d'un fait. De 317 familles qui ont signé des contrats des services directs pour, avec les 8 000 euh, et ils pensent, pensent à d'autres options Ils peuvent revenir. Et beaucoup ont eu plusieurs réunions. la 545 euh, familles qui ont eu des réunions ont eu une deuxième réunion. Le, la députée SEC on étudie le nouveau programme et des améliorations potentielles à ce programme. Et il faut se souvenir que le nouveau programme aura un seul point d'entrée, un point d'entrée unique. Nouvelle question, le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ce jour, le 8 juin 2011, deux mineurs ont été tués pendant qu'ils travaillaient à Sudbury. Jason Chenier et Jordan Fram ont été tués dans un accident horrible. Et ils ont été ensevelis. Et je pense aux familles de Jason. Et de Jordan. La tragédie a été ressentie par dans ma circonscription, dans toute la province et dans le pays. C'est essentiel que les mines soient les plus sécuritaires possibles et qu'on empêche des incidents comme celui-ci qu'ils se répètent. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut mettre à jour ce que... Le, les mesures faites par notre gouvernement pour protéger les miniers qui travaillent dans les mines, dans ma circonscription et partout en Ontario. Merci le ministre du Travail. Ministre et ministre, euh, le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député de Sudbury de sa question et de tout le travail. Ça fait déjà cinq ans, mais on pense encore aux familles de euh, Jeff et Jason, qui, euh, Jason et Jordan, plutôt, et aux collègues qui ont perdu ces jeunes collègues. Et je suis très content d'informer la Chambre, cependant, qu'en résultat d'enquête et du travail de beaucoup de gens, nous avons des modifications pour améliorer la sécurité des mines. On va avoir plus de contrôle, de gestion des eaux, des évaluations des risques, de gestion formelle de la circulation aussi bien que des appareils d'arrêt d'urgence. Et c'est à la mémoire de ces jeunes hommes qu'on fait, on prend toutes ces mesures afin que les gens ne puissent éviter d'avoir une telle catastrophe et que nos mines soit le plus sécuritaire au monde. Merci. Question complémentaire. Merci de la réponse. Euh, on, le gouvernement travaille avec ma collectivité et d'autres dans le Nord pour assurer que les mines sont en sécurité et que les gens reviennent à la maison en toute sécurité. C'est encourageant de savoir qu'on a encore plus de mesures pour améliorer la sécurité minière pour que personne ne soit tué pendant qu'il travaille. Chacun qui euh, sort de chez, chez lui pour aller au travail doit revenir en fin de journée. Et je sais qu'on a la concurrence en Ontario et on aura un, un concours de sauvetage en août. Et je demande au ministre du Travail, est-ce qu'il peut expliquer des changements mentionnés dans sa réponse? Merci, le ministre. Merci au député de Sudbury de cette, son implication dans ce domaine très important. Et on aura le concours de sauvetage à Sudbury et le directeur de G... provincial de la prévention est là. Des changements qu'on a faits, certains sont simples. Et une des recommandations la plus importante venue de cet examen des mines, c'est... qu'on porte euh, des vêtements à haute visibilité pour que les gens puissent vous voir dans la mine. Et il y a des choses aussi simples que ça, de porter un gilet réflecteur, par exemple. Nous prenons la sécurité dans les mines très au sérieux et le ministère du Travail, en travaillant avec les travailleurs, les employeurs, les syndicats, la famille des euh, travailleurs décédés, on veut changer les choses pour que cela ne se répète pas. Wendy Fram, euh, qui est l'amoureuse de Jordan, a dit il faut faire des changements. La mère de Jordan, plutôt, qui dit il faut faire des changements pour que cela ne se répète là, pas. Une nouvelle question, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle a dit, la Première ministre, hier qu'on ne va pas avoir des augmentations de tarifs d'électricité suite au programme de plateforme et d'échange. Mais euh, les exploitants du système de santé euh, et les experts ont refusé de dire autrement. Récemment, dans les documents de la CIRE, l'association indépendante d'exploitation du de réseau d'électricité, on sait qu'on utilise trop d'électricité dans certains quartiers et il faut avoir beaucoup d'investissements, de lignes de transport, aussi bien que des centrales de production d'électricité. Le plan contre le changement climatique n'a pas un seul dollar pour des mises à jour et des rénovations du système électrique. Combien est-ce que les tarifs d'électricité vont augmenter pour couvrir cette irresponsabilité de la Première ministre? Réponse à la Première ministre. Le ministre de l'Énergie va répondre. Mais c'est un, un exemple parfait. Je veux répondre à peu. Ne faites rien. Ne luttez contre le changement climatique. Ne faites pas euh, d'avancées d'avancement, ne faites pas d'investissement dans les euh, bornes de chargement des voitures, euh, ne faites rien, euh, mettez, euh, euh, il faut mettre la, la tête dans le sable et espérer que nos enfants, nos petits-enfants vont que résoudre le problème. On va pas faire cela, on va, con on va composé avec cela, on va travailler avec le système électrique, euh, le, les spécialistes, les ingénieurs, etc. Et on va améliorer le système. Il a 10 000 kilomètres de ligne qu'on a pu, qui et nous euh, critique depuis cinq ans et ça porte résultat. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît. Question complémentaire. La première ministre aime euh, crier contre moi, mais c'est la CRE qui dit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas euh, seulement les véhicules électriques qui vont faire augmenter les tarifs d'électricité, mais c'est aussi euh, la réduction graduelle du gaz naturel. Dans le globe en mai, on dit qu'en dépit de ce que la première ministre dit, le Conseil des ministres a approuvé la politique de réduction graduelle du gaz naturel, c'est-à-dire 3 000 dollars pour chaque personne, pour les entreprises et les familles. Mais ça sera plus de stress sur le système électrique. Dans le secteur privé, on estime que les mises à jour euh, vont, seront de 2 milliards de dollars. Un autre dollar du programme de plateforme d'échange va améliorer le système d'électricité. Est-ce que les tarifs d'électricité vont augmenter de 2 milliards de dollars? Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, je suis sûr que le porte-parole de l'opposition est déçu que notre budget de 2016 a annoncé euh, que euh, le programme de plafonnement et d'échange va retirer 24 dollars par année des factures d'électricité résidentielle Et les tarifs commerciaux euh, vont augmenter. On a, euh, en moyenne, on réduit. On a un surplus en ce moment et hein, on pense on va euh, sera avec nous jusqu'à 2022-2023. Mais le député d'en face ne connaît pas le mot « économie d'électricité et, ». Et, et, il y a par exemple Campbell's Food qui réutilise son énergie, qui enlève 400 MW du réseau avec ce programme. Et ça va continuer à avoir lieu avec tous nos programmes de plafonnement et d'échange. Nouvelle question. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous allez, je vais vous faire reprendre votre siège si ça continue là. Nouvelle question. Le député de Toronto-Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La ville de Toronto pense vendre Hydro-Toronto comme la première ministre vend Hydro One. Le ministre défend la vente d'Hydro One en disant que la commission de de l'énergie de l'Ontario va protéger le public des augmentations arbitraires. Mais la vérificatrice générale a dit euh, que la CEO a approuvé des augmentations qui étaient censées euh, utiliser pour remplacer des transformateurs qui vieillissaient. Mais ils n'ont jamais fait. Idle One a euh, induit une erreur euh, et... Euh, on a nommé un vice-président d'Hydro One à la commission de l'énergie de l'Ontario. Pourquoi on met tellement d'initiés dans le, la commission et on n'écoute pas les consommateurs? Réponse du ministre. Le porte-parole a posé cette question à plusieurs reprises et il sait ce que la Commission de l'énergie de l'Ontario est indépendante et aussi qu'il demande après demande après demande, Monsieur le Président. La Commission de l'énergie de l'Ontario a réduit le montant qu'on a demandé et il a des nouvelles mesures législatives qui ont été adoptées qui augmentent la capacité du... Commission de l'énergie de l'Ontario, d'avoir des amendes quotidiennes d'un million de, de dollars pour ces gens, ces euh, producteurs, euh, et ces services publics, et... S'ils ne font pas son travail, la Commission est responsable et elle continue à l'être. Question complémentaire, avant euh, le gouvernement ait pris euh, le, le pouvoir de la vérificatrice générale de, de regard quant à Hydro One, elle a trouvé qu'on a fait des mises à, à point de l'équipement, que ces augmentations de tarifs étaient censées payer. Ils ne sont pas des vérificateurs, les gens de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Quand les Torontois ont demandé à la CEO de vérifier si Anthony Haynes, le PDG de hydro toronto avait menti sous serment, la CEO a rejeté. Il n'y a pas eu d'enquête qui a eu lieu. Comment est-ce qu'on peut croire que euh, ce chien de garde qui dort va défendre les Ontariens euh, basé du fait des choses qui sont passées quant à Hydro-Toronto. Je respecte euh, le fait que le député d'en face soit engagé pour l'environnement et le secteur de l'énergie, mais je ne crois pas que ce soit approprié d'essayer euh, de donner une image négative de la Commission de l'énergie. C'est une commission indépendante et ils font leur diligence raisonnable. Il y a plusieurs membres du conseil d'administration qui agissent de façon très responsable. Et ce qu'ils font en ce moment, ce n'est que euh, jeter une lumière négative sur la commission. Ils sont euh, parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Nouvelle question, la députée de Kingston et les îles. Ma question est pour... Euh, le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Ce matin, le député de Hamilton East Stony Crook et moi même avons acc euh, accueilli le, le docteur Arthur McDonald, qui, est, qui a reçu le prix Nobel de physique. Son équipe et lui ont découvert le fait que les neutrinos ont une masse. Leurs contributions scientifiques ont fait avancer notre compréhension de l'univers et nous ont mené dans une nouvelle direction pour l'étude de l'astronomie et de la physique quantique. Ces innovations ont fait de l'Ontario et du Canada un leader dans l'astrophysique des particules. Nous aurons donc une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur la façon dont le gouvernement ontarien continue de soutenir la recherche qui permet les contributions scientifiques, comme M. McDonald de devenir réalité? Merci, le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Kingston et les Îles pour cette question très appropriée. Nous avons eu l'honneur de, de recevoir aujourd'hui le Dr McDonald et son équipe. Le gouvernement a offert du financement de 627 millions de dollars pour des projets, 164 projets de recherche, qui et le Fonds de recherche de l'Ontario, a donné 3,3 milliards de dollars en financement et a aidé à créer plus de 100 000 emplois bien payés en Ontario. Notre gouvernement continue à s'engager dans la recherche et l'innovation, et cela permet aux chercheurs comme le lauréat du prix Nobel, M. McDonald, D'atteindre de tels résultats. Complémentaire, il est fantastique d'entendre que le gouvernement veut soutenir la recherche scientifique dans cette province. La recherche du Dr. McDonald a été faite au Snow Lab à Sudbury en partenariat avec l'Université Queen. Et comme nous l'avons entendu, le Snow Lab est un endroit. Euh, qui est 2 kilomètres sous la Terre et qui se spécialise dans les neutrinos. Et cet envi environnement très propre permet des mesures qui ne peuvent pas être faites ailleurs au monde. Il y a également l'observation de phénomènes scientifiques rares qui se produisent seulement quelques fois par année. L'existence du Snow Lab permet au Dr McDonald et à son équipe de conduire des expériences qui ont amené à la découverte qui a changé notre compréhension de la matière et de l'univers. Est-ce que le ministre pourrait me dire comment le gouvernement continue de soutenir de tels laboratoires? Le ministre. Merci. J'aimerais remercier la députée encore une fois pour sa question qui tombe à point. Le laboratoire Snow Lab, en partenariat avec l'Université Queen, permet à toutes les universités de la province de l'Ontario de collaborer pour des découvertes scientifiques. Et cette collaboration historique à l'économie de l'Ontario est estimée à 227 millions de dollars. Et depuis ses débuts, Snowlab a reçu 38 millions de dollars en financement provincial. Snowlab augmente le profil international de l'Ontario et c'est un leader global en physique fondamentale. De plus, le laboratoire développe du personnel très qualifié en Ontario et inspire la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs dans notre province et notre pays. Merci. Rappel au règlement, le député de Leeds-Granville. Merci. Je demande le un consentement unanime pour que le comité permanent de la justice. Puisse euh, faire enquête sur les documents effacés des Toron de Toronto 2015. Le député de Leeds-Greenville demande un consentement unanime. Est-ce que nous sommes d'accord? J'ai entendu un nom. La première ministre rappel au règlement. Je demanderais que nous prenions tous un moment pour reconnaître qu'aujourd'hui, c'est euh, le 39e anniversaire... Euh, du député de Sainte-Catherine à l'Assemblée législative de l'Ontario. Félicitations. Le ministre des Affaires autochtones rappelle le règlement. Je demande le consentement unanime pour que le député puisse parler pendant deux minutes. Je dois entendre un nom. Nous en demandons le consentement unanime pour qu'il parle pendant jusqu'à deux minutes. J'ai entendu un non. que vous le sachiez. Il a des chaussettes qui sont plus vieilles que les miennes. C'est une blague entre nous. J'ai deux euh, des informations très sérieuses ici. Je suis encore debout. Premièrement, nous devons euh, vous annoncer que c'est la dernière journée pour nos pages. J'aimerais prendre un moment pour leur dire merci beaucoup pour votre service à l'Ontario. Maintenant, sur une note plus sérieuse, j'ai une réponse. Le mardi 7 juin 2016, le député de Simcoe Gray, M. Wilson, a, a amené une question de privilège par rapport euh, au plan d'action sur le changement climatique du gouvernement. Selon lui, le fait que ce plan ait été donné aux médias avant son annonce ou son dépôt à la change, Chambre était un outrage à la Chambre. Le député de Timmins Bay James, M. Bisson, et le euh, leader parlementaire du gouvernement, M. Nagvi, ont également parlé à ce sujet. J'ai regardé les différentes références dans les médias, les précédents, les autorités et le journal des débats du 7 juin, ainsi que les soumissions écrites du député de Simcoe Gray et du leader parlementaire. Je suis maintenant prêt à donner ma décision. Le député Tim Cougary a parlé du paragraphe 7.6 de la loi de 2016 sur la mitigation du changement climatique et une économie faible en carbone qui dit le ministre devra avant le 1er janvier 2017 déposer un projet de loi, un, projet, un plan d'action plutôt devant l'Assemblée et le rendre disponible sur le site Internet du gouvernement pour le public ou d'autres manières prescrites. Selon le député. Cette disposition demande que le plan soit déposé à la Chambre avant que les médias le reçoivent. Le leader parlementaire du gouvernement avait une interprétation différente de cette disposition. En réponse, je dois dire que je ne peux pas décider de l'interprétation de, de ceci parce que, comme les députés le savent, les présidents n'interprètent pas les lois. Le député de simcoe a également dit que les décisions de président de la Chambre des communes sur la publication prémature de contenu de projet de loi avant leur introduction à la Chambre. Et dans leur décision, le président a dit que de donner cette information de façon prémature était un cas à première vue. Et la référence au mot « projet de loi » avec avertissement. C'est important parce qu'on demande 48 heures d'avertissement avant que les projets de loi puissent être déposés à la Chambre. Selon notre règlement, cependant, les projets de loi et les annonces de politique ne demandent pas de tels avertissements. Donc, je j'ai décidé que ce n'est pas un cas d'outrage à première vue. Cependant, j'aimerais rappeler aux députés que de temps en temps, d'anciens présidents ont dit qu'ils avaient des problèmes avec des nouvelles initiatives du gouvernement qui étaient annoncées à l'extérieur de la Chambre avant de l'être annoncée à l'intérieur. Et comme je l'ai dit ici, le 14 avril 2014, que ce soit le plan financier, financier du gouvernement ou toute autre mesure ou annonce, les présidents très souvent ont vu ceci de façon négative quand la Chambre n'a pas été la le premier endroit à recevoir cette information. Il y a presque trop de décisions dans lesquelles les présidents ont parlé de façon négative au gouvernement pour avoir fait cela. Et le 2 novembre 2009, le, dé le président a dit « Mes prédécesseurs et moi ont à répétition dit que ce genre d'annonce extra-parlementaire de le, st st le statut du Parlement. » président ont demandé à répétition au gouvernement de considérer l'impact de cette érosion et comment cela cause des dommages à la réputation de cette institution dans la province et dans un monde idéal, où le rôle légitime et historique de l'Assemblée législative et celui de l'opposition loyale ont première considération, je m'attends à que ce que ce genre de manque de courtoisie administrative ne se produisent pas. Et l'incident dont a parlé le député de Simcoe grey est différent parce qu'on parle ici du, des médias et pas du gouvernement, qui ont annoncé une initiative du gouvernement. Mais la réalité, c'est que les médias ont reçu cette information. Et dans ce cas-ci, je n'ai pas d'informations sur le fait que le gouvernement ait donné ces détails aux médias. Mais ce serait très négatif si de telles Information serait motivée par un désir d'aller à l'encontre du processus parlementaire. Pour terminer, j'aimerais remercier les députés de Simcoe Gray, de Timmins James et le leader parlementaire du gouvernement, pour leur soumission. Nous avons un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi 178, loi modifiant la loi favorisant un Ontario sans fumée. Appelons les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. ce que les députés veuillent retourner à votre siège On le 8 juin 2016, M. Fraser a proposé la troisième lecture du projet de loi 178 sur la loi favorisant un Ontario sans fumée. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un à la fois. Ms. Dummerle. Ms. Dummerle. Mr. Domellett, Ms. Domellett, Mr. Nacky, Mr. Nacque. Mr. Bradley, Mr. Bradley, Mr. Sherelli, Mr. Sherelli, Mme Amir. Mr. Souza Mr. Mr. Wynne, Ms. Wynne. Ms. Matthews. Mr. Matthews. Mr. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Mrs. Sandals, Mr Duguid. Mr. Duguid. Mr. Duguid. Mr. McCharles. Mr. McCharles, Mr. Quinter, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Ticar. Mr. Chakar, Mr. Baradnetti. Mr. Baradnetti. Mr. Delaney, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. D Mr. Rosetti, Mr. Cravel, Mr. Mr. Mr. McMeekin, Mr. Murray, Mr. Murray, Chan, Mr. Chan. Mr. Mr. Moridi, Mr. Couteau, Mr. Couteau. Mr. Lille. Mr. Flynn. Mr. Leal, Mr. Flint, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer. Madame Lalonde, Mr. Mr. Codri, Mrs. Mr. Albanese. Mr. Albanese, Mr. Dixon, Mrs. Mangas, Mangas, Mr. Crack, Mr. Ms. Wong, Ms. Hunter, Mr. Sergio, Sergio, Ms. Jasset, Mr. Mr. Del Duca, Mr. Fraser. Mr. Fraser, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Dong, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Koala. Ms. Koala. Ms. Molly, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Ms. McGarry, Mrs. McGarry, Ms. McMahon, Mr. Milchin, Mr. Milch, Mr. Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Mr. Tebow, Mr. Thibault, <laughs> Mr. Urick, Mr. Urick, Mr. Arnold. Mr. Arnold, Mr. Hardaman, Mr. Hardeman, Ms. Jones, Ms. Jones, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Yakubuski, Mr. Ms. Scott, Ms. Scott, Ms. Thompson, Ms. Scott, Ms. Thompson, Ms. Thompson Ms. Monroe, Mrs. Monroe, Mrs. Monroe, Mrs. Monroe, Mr. Hudak, Mr. Hudak, Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Petipees, Mr. Petipees, Mr. Coe. Mr. Cove. Miream Jelena. Miream Jelena. Mr Singh. Mr Singh. Mr Horvath. Horvath. Mr Horvath. Ms Dubison. Ms Dubison. Mr Van Taus. Mr Van Taus. Mr Tabbins. Mr Tabbin. Mr. Mr Miller Hamilton East Eastony Creek. Mr Miller Hamilton East Eastony Creek. Mr Taylor. Mr Taylor. Mr Fife. Mr Fife. Mr Hatfield. Mr Hatfield. Gretzky. Mr Gregski. Mr Gregski. Mr Gates. Mr Gates. Ms French. Ms French. Tous ceux qui sont compte veuillez vous lever un à la fois. Mr Hillier. Mr Hillier. 7, non 1. La motion est donc adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Le projet de loi sera maintenant adopté et intitulé comme dans la motion. Avant de passer à la pause, j'aimerais offrir mes meilleurs voeux à la Chambre. Passez un bel été. Je sais que vous travaillez très fort toute l'année et je vous souhaite le meilleur pour la pause d'été. Il n'y a pas d'autre vote. Nous sommes maintenant en pause jusqu'à 1h cet après-midi.